Bonjour et bienvenue sur On n'en pas mort La chaîne qui existe parce que tous les parents ont d'autres ambitions que de seulement garder leurs enfants en nous. Parce que nous pensons qu'il n'y a pas des bons et des mauvais de parents Que chacun fait de son mieux avec ce qu'il y a Avec ses ressources, ses bonnes intentions et ses connaissances Et ce sont des connaissances que nous voulons transmettre aux parents Des connaissances et une méthode pour faire efficacement le tri dans ce que nous pensons et dans ce que l'on nous dit pour choisir véritablement. Parce que nous pensons que les parents sont très bien choisir si elle leur en donne l'opportunité et les moyens. Parce que l'éducation mérite aussi d'être basée sur les preuves et sur des arguments. Voici la chaîne On n'en est pas mort. Drôle de nom, vous trouvez Allez, on vous explique comment et pourquoi on l'a choisi. Si vous êtes étonné par ce nom de chaîne, dites-vous que vous avez échappé à beaucoup d'autres. Comme par exemple Et tous les parents s'en foutent. Pff, non, un peu familier. Vous avez aussi échappé à Éducator. C'est un peu trop super. On avait aussi failli choisir, pas mon peu, mais par mon éducation. Beaucoup trop ambitieux. Parce que par peu... Finalement, on avait carrément pensé à... Famille non violente, épanouie, ben, en harmonie, avec une bienveillance positive, diffusant, la belle et douce énergie de merveille de... Réel, basé sur des preuves. Mais c'était un peu long et pas assez sexy. Alors on a préféré choisir « On n'en est pas mort ». Parce que c'est un argument qu'on lit et qu'on entend souvent en éducation. Quand on parle du fils, c'est par exemple « Oh, ça va, hein, on l'a a reçu et on n'en est pas mort ». Mort, pas mort, ça manque un peu de subtilité, non, comme critère Bon, faisons une pause. Parce qu'il y a quelque chose de très important à dire. Si vous utilisez cet argument, vous ne devez pas du tout aimer nous entendre parler comme ça, et vous devez nous trouver comme condescendant. Et ça n'est pas notre objectif. Alors, précisons -nous. précisons votre pensée. Bien sûr, vous n'êtes pas stupide. Quand vous dites j'en suis pas mort, vous ne sous-entendez pas que le but de l'éducation, c'est de seulement garder ses enfants en vie. Bien sûr que ce n'est pas ce que vous voulez dire en réalité. C'est juste une façon de parler. Une question. Est-ce que cette façon de parler facilite les discussions constructives Est-ce que vous l'avez observé En général, non. C'est pour ça que nous vous proposons de dire autre chose. Dites simplement ce que vous voulez vraiment dire. Ce sera bien plus intéressant. Souvent, nos discussions sur l'éducation sont polluées par des mauvaises habitudes argumentatives. Même nos réflexions sont polluées par nos biais cognitifs. Surtout en éducation. Maintenant que ça s'est dit, rions un peu. Nous avons demandé sur nos réseaux des exemples d'événements dont les gens ne sont pas morts. Nous avons eu 20 réponses. Par exemple, on a porté des cagoules et on n'en est pas mort. J'ai fumé pendant des années et j'en suis pas morte. La grand-mère de Céline buvait du vin à la cantine, comme tous les enfants de cette époque. Et elle n'en est pas morte. Mélanie a passé une année entière de sa vie sur un jeu en ligne. Et elle n'en est pas morte. Plus de 200 femmes sont violées chaque jour en France. Et elles n'en sont pas mortes. Enfin, pour la plupart. Nous nous sommes tous pris. Un jour, une grosse cuite et nous n'en sommes pas morts. Michel a fait un arrêt cardiaque. il n'en est pas mort. Estelle a nagé aux côtés d'un requin. Et elle n'en est pas morte. Elle a même adoré ça Marie a envoyé « J'ai envie de toi » à son boss au lieu de son homme et elle n'en est pas morte. Mais elle aurait bien aimé. Jean-Philippe porte des chaussettes à chat dans cette tongs et il n'en est pas mort. Vous voyez, il y a plein de choses dont on meurt pas. Cet argument ne nous informe pas de grand-chose en réalité. Parce que non seulement le fait que nous n'en soyons pas morts ne prouve pas que d'autres n'en soient pas morts, eux, mais en plus, ne pas en être mort ne nous dit pas si c'est utile. Ne pas en être mort ne nous dit pas si c'est agréable ou pas. Ne pas en être mort n'informe pas sur l'efficacité ou la pertinence. Ne pas en être mort nous dit simplement que celui qui parle est en vie. C'est un peu court, hein En réalité, on n'en est pas mort est un argument fallacieux. Un argument illusoire, trompeur, pas logique. Un argument qui n'apporte rien au débat, en fait. C'est même un combo d'arguments fallacieux. On reparlera des arguments fallacieux dans nos vidéos car en éducation c'est souvent un festival et c'est bien dommage. Alors justement, de quoi allons-nous parler dans ces vidéos Eh bien nous vous proposons de réfléchir ensemble à des arguments un peu plus intéressants et un peu plus utiles que de seulement garder nos enfants en vie. Nous avons tous utilisé sans réfléchir ou par agacement des arguments comme ça, ça se comprend, mais c'est regrettable. Sur On et pas mort, nous parlerons donc éducation et esprit critique en faisant la différence entre les faits, les opinions et les choix. Pour vous permettre de faire vos propres choix. Et pour ça, nous ferons appel à la méthode scientifique et bien sûr aux derniers résultats des études en éducation. Parce qu'on n'est plus dans les années 50. Aujourd'hui, on a des connaissances que nous n'avions pas avant. Ouais, pensez bon, pas sur hein, les années 50. Pour connaître les différents formats de vidéos que nous vous proposons, faites un petit tour en description. À bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout d'ici là, regardez Happy Days. et prenez des notes. Maintenant, tu as envie de conneriser tes idées Abonne-toi Et pour devenir zen, plutôt que de transvaser un bol de riz grain par grain, regarde plutôt un nouvel épisode